Paquet chips est un jeu de prise de risque dans un paquet de chips. Le but est de devenir le roi de la chips en pariant sur les bons objectifs. Notre petit paquet chips est composé de 25 chips répartis en 5 couleurs différentes. La répartition n'est pas égale et chaque couleur est présente en 3 à cet exemplaire. Pour gagner la partie, il faut cumuler au moins 4 jetons roi de la chips. Dans paquet chips, une manche se déroule toujours de la même manière et se compose de 4 parties. Chaque joueur commence par piocher 6 objectifs, puis 5 chips sont prises au hasard dans le sac et placées au centre de la table. Chacun doit ensuite défausser 2 objectifs. 4 nouvelles chips sont piochées, et chaque joueur défausse un objectif. Les objectifs rapportent les points indiqués sur la carte, si la condition est valide. Certains demandent un certain nombre de chips de telle ou telle couleur, ou même aucune chips d'une couleur spécifique. D'autres comparent de couleurs de chips, et certains jouent sur la dernière chips piochée. Au tour 3, 3 chips se sont piochés dans le sac, mais il n'est plus question de défausse. Cette fois, il faut parier. Chaque joueur place passe caché un objectif à gauche de sa défausse et deux à droite. Lorsque tout le monde a terminé, ils sont révélés. En fin de manche, l'objectif de gauche donnera des points négatifs s'il est valide, et ceux de droite des points positifs. Au dernier tour, une chip s'est piochée, puis encore une. Les joueurs passent ensuite au décompte des points. Celui qui a le plus de points gagne deux jetons au roi de la chips, et le second, 1. Si personne n'en a quatre, tout est remis en place et une nouvelle manche commence. Pour conclure, Packet Chips est un jeu d'ambiance originale et tendu. Les règles s'apprennent en 30 secondes et les parties sont rapides, de quoi en enchaîner plusieurs pendant l'apéro.